Biogarant innove avec Biogi. Biogi est le boîtier malin connecté qui accompagne mon enfant à tout moment de la journée. Avec Biogi et son appli, je peux savoir où se trouve mon enfant et s'il prend bien ses médicaments au bon moment. Et en cas d'urgence, mon enfant peut même m'appeler. Biogi, c'est plus d'autonomie pour les enfants, plus de sérénité pour les parents. Biogarant, chaque jour agir pour la santé.